Bonjour, voilà un petit atelier pour voir comment décorer une bougie. Pour le faire, on a besoin d'une bougie mieux couleur claire, du vernis pour les bougies, des serviettes, et de la décoration, toujours exprès pour les bougies, et naturellement des bricoles pour bien travailler. On va commencer à choisir les motifs. On peut aussi les déchirer pour avoir un effet plus uh, plus incrusté dans la dans la cire. Et naturellement, si on déchire, on déchire bien les quatre côtés de notre de notre morceau de papier. On va prendre notre vernicole spray d'oubli. On va enlever les deux couches en plus de la serviette pour garder que la couche avec les dessins. Voilà, ça se voit pas, mais on a deux. Hein? On procède avec les collages il faut bien partir du centre du dessin pour chasser les boules d'air et les plis Faut aller doucement parce que la serviette elle est vraiment fragile. Voilà, et maintenant je continue toujours en partant du centre des dessins. Il faut vraiment bien imbiber les pinceaux des produits, ça rend euh, tout plus facile. Hein. Maintenant, une fois que c'est sec, je peux doucement déchirer la partie en plus. Voilà, ça fera un plus joli effet que si j'aurais coupé avec les ciseaux. Voilà, j'ai décidé de les mettre ici, mais il faut couper le papier en plus pour pas trop avoir des plis. bien attendre entre une étape et l'autre maintenant que c'est bien sec on peut déchirer morceau de décoration transfert pour bougie il faut toujours bien lire ce qu'il dit les fournisseurs j'y vais couper cette fois au ciseau autour des motifs que je veux et laissant, et laissant quelques petits millimètres Voilà, je vais mettre mes motifs dans l'eau pour 30-40 secondes à peu près poser un petit peu de vernis-colle, ça l'aidera à tenir. Et profite aussi s'il y a des petits trous ou des petites imperfections pour les couvrir avec les motifs pour finir j'ai décidé que je vais rajouter ces motifs c'est les plus jolis Toujours bon, les motifs dans l'eau. Après quelques minutes de séchage, la bougie est prête. Merci et à bientôt avec une nouvelle vidéo. Ciao